De maison en trois dimensions, comment faire Étape 4. Les trois premières étapes concernent la réalisation du vide sanitaire et de sa dalle, l'élévation des murs maîtres et l'implantation des ouvertures extérieures fenêtres, portes et baies. Cette quatrième étape concerne l'importation et la mise en place des fenêtres porte-fenêtres, porte, porte d'entrée et baies coulissantes. Comment se procurer les modèles de toutes ces menuiseries Deux solutions sont possibles. Soit, comme personnellement je procède dans 90% des cas, vous réalisez vous-même vos modèles de matériel, d'outils, etc. Soit, vous piochez dans la Royal C'est un entrepôt, une bibliothèque, totalement gratuite, où vous trouverez une énorme quantité de modèles de toutes sortes d'objets et matériels. Cependant, il faut s'inscrire pour pouvoir y accéder. Pour cela, il faut cliquer sur cette icône. Dans la page qui apparaît, il faut cliquer sur « Créer un compte ». Dans cette seconde page, il faut suivre les instructions pour créer son compte. Vous aurez ensuite votre propre compte avec votre intitulé et avatar si vous en avez un. Il suffit ensuite de faire une requête dans l'onglet de recherche, comme ici par exemple « fenêtre. Et vous accéderez à de nombreuses propositions de modèles qu'il suffira de télécharger sur votre espace SketchUp. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les modèles que j'utilise dans cette série de démonstrations, je les ai créés. J'offre dans cet article publié sur bâtir maisonnet la possibilité de les télécharger. J'ouvre donc mon modèle maison 3D 3. Je prends un peu de distance. Je clique sur l'onglet Fichier et dans la liste, je clique sur Importer. Dans la liste qui apparaît, qui correspond aux documents qui sont sur mon bureau, je clique sur ce modèle. Et ensuite, je clique sur Importation. Et mon appui de fenêtre se trouve dans mon espace SketchUp. Je mets en place ce premier élément. Pour cela, je prends l'outil Déplacer. Je clique sur l'appui de fenêtre. Et tout en gardant le doigt sur la touche, je le déplace vers l'embrasure. Je m'approche en utilisant la molette de la souris. Ensuite, je fais un peu de gymnastique entre les approches et les déplacements avec l'outil déplacé. Et je choisis un point d'accroche. Je clique et j'amène ce point jusqu'à l'angle de l'embrasure. Cela prend un peu de temps jusqu'au contact entre le point d'ancrage et le point de destination. Je lâche et mon appui est en place. Je procède de la même façon pour mettre en place tous les appuis de fenêtre. Donc la première chambre, la salle de bain, la seconde chambre, le salon et la cuisine et la salle à manger. Je mets en place maintenant la porte d'entrée en procédant de la même façon. Onglet fichier, clic importer, choix du modèle, clic importation. Accroche et déplacement du modèle avec l'outil déplacer. Et mise en place. Je continue en mettant en place toutes les menuiseries extérieures. La grande baie coulissante et la porte-fenêtre de la première chambre, la fenêtre de la première chambre, la fenêtre de la salle de bain, la fenêtre de la seconde chambre. Les fenêtres du salon et de la cuisine et la fenêtre de la salle à manger. Voilà c'est terminé pour cette quatrième étape. J'enregistre ce modèle sur mon bureau, je l'appelle maison 3D4. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications.